Bonjour à toi, chers spectateurs, et bienvenue dans Carte Blanche, l'émission où je vous sers sur un plateau, ce que je pense quand j'en ai envie. Il est intéressant de voir à quel point on critique souvent le cinéma français, que ce soit pour ses sujets, que ce soit pour sa forme, que ce soit parfois pour son manque d'audace selon certains, parfois tout simplement pour son manque de reconnaissance pour d'autres. Moi, je pense surtout que la vraie problématique qu'on peut poser dernièrement autour du cinéma français qui fait débat et en même temps ne fait pas vraiment débat, c'est quelque chose qui semble un peu évident, et vous l'avez vu au titre de cette vidéo, c'est que je trouve par moment que le cinéma français est un petit peu trop politique. Euh, alors ça peut sembler très vague hein, comme titre entre guillemets de dire ça, le cinéma français est trop politique, mais je pense en fait que ça se ressent, et je l'avais entendu dernièrement au travers de certains avis de spectateurs ou même de certaines personnes qui en discutaient, c'est que, quand on va au cinéma, l'objectif principal, je pense, c'est d'être diverti et au-delà d'être diverti, d'avoir cette sensation un petit peu de s'évader. Il y en a beaucoup qui évoquent le cinéma comme un bon moyen d'évasion. Vous savez cette idée que lorsqu'on va voir un film, on arrête de penser à nos problèmes du quotidien, on arrête de penser à ce qui fait que la société va peut-être mal ou va pas dans une direction qui arrive à nous satisfaire et du coup on fait un peu un lâcher prise et on laisse embarquer dans un univers. C'est un petit peu pour ça, je pense, que la grande majorité des films qu'on retrouve dans les tops du box-office français dernièrement, ce sont des films, justement, qui nous font vraiment évader loin. C'est pas étonnant, au final, que l'année dernière, par exemple, il y ait eu dans le top 10 que des films américains ou que des films étrangers, en tout cas. Je pense que c'est vraiment cette idée qu'il y a une envie de ne plus vouloir entendre de ce que la société française a de pire. Et en ce sens... C'est là qu'on peut mettre en perspective le fait que le cinéma français, par moment, est un petit peu trop politique, parce qu'il y a toujours la société au centre des sujets. Alors après, je sais, vous allez me ressortir cette fameuse phrase que Karim Debache a évoquée et a citée d'un auteur, le cinéma est politique à partir du moment où on filme des personnages dans un certain contexte, etc. Ça, il n'y a aucun souci. Il y a forcément une vocation politique, il y a un message derrière. Mais le fait que ça soit trop politique comme l'est le cinéma français à constamment nous rappeler notre contexte social, notre contexte économique, les difficultés de notre époque, les difficultés de notre temps. C'est peut-être là en fait, qu'il y a un vrai souci au niveau de la composition des films français. Alors, je dis pas... Parfois c'est très intéressant, ça donne des films qui ont une vraie portée on va dire humaine et qui surtout permettent de mettre en avant logiquement et correctement certains sujets de société qui je trouve sont essentiels à évoquer. Mais je trouve que des fois le cinéma français veut trop sonner comme actuel. Et je pense par exemple que c'est ça qui fait que, imaginons, je prends deux exemples des mêmes réalisateurs. J'ai toujours en tête cette différence qu'il y a eu entre Intouchable et entre Samba. Je crois d'ailleurs, si je me plante pas, que c'est quasiment les deux films qui ont enchaîné d'affilée Toledano et Nakash. Vous regardez Intouchable, il y a un peu de politique. Mais c'est au service d'avant tout une histoire humaine. Entre deux hommes qui n'avaient rien en commun, qui se sont rencontrés et qui ont réussi à devenir amis. Vous prenez Samba. Samba aurait dû être dans la même veine, entre guillemets, au niveau du succès, Intouchable. Mais à vouloir amener un sujet trop politique... Et Dano et Nakash ont perdu le public et donc là, il y a eu une vraie critique et il y a plein de gens qui ont dit « Non, ça ne me convient pas, ça n'est pas ce que j'attendais de ce genre de long métrage. » C'est ce qui fait que, par exemple, derrière, je pense, ils se sont tout de suite tournés vers des sujets un petit peu plus légers comme « Le sens de la fête » et que là, d'un seul coup, ça a réussi un petit peu plus à repartir. Alors, c'est peut-être uniquement qu'un point de vue, mais j'ai cette impression que lorsque l'on met trop d'actualité dans un film, ou en tout cas trop de quelque chose qui ressemble à l'actualité, les spectateurs ont un petit peu peur et ne vont pas réussir à se dire « je vais aller en salle voir ça ». Alors c'est peut-être une réflexion qui semble très logique pour certains, mais je pense réellement que le cinéma français devrait se calmer un petit peu sur les sujets trop politiques et trop actuels et chercher un petit peu plus à remettre en perspective d'autres choses. Enfin, il suffit de voir, dernièrement, Les Trois Mousquetaires d'Artagnan, ça a cartonné pour la simple et bonne raison que ça se passait à une autre époque. Forcément, les luttes de pouvoir, le contexte euh, historique fait qu'on va le relier à la France et on va le relier peut-être à certains événements actuels. Mais, dans la grande majorité, ça reste un film qui nous fait évader, qui nous fait sortir de tout ça. Donc Peut-être que juste le petit souci du cinéma français, c'est d'éviter de mettre trop de politique. Heureusement, on a des réalisateurs qui régulièrement nous prouvent qu'il n'y a pas besoin de mettre de politique dans un film pour soit tout de même bider, soit réussir à cartonner. Mais je pense que le cinéma français devrait un tout petit peu se calmer là-dessus. Voilà, j'espère que cette petite réflexion, comme d'habitude, vous aura plu. Et d'ici là, n'oubliez pas ce que je vous dis, si j'ai envie d'en parler, et eh bien j'en parle.